La situation de la CNSS fait couler beaucoup d'encre, d'arrestations au viol, beaucoup usent de tous les moyens pour ne pas écoper les charges qui leur sont reprochées. retraites impayée pour ne citer que cela. La tutelle aurait décidé récemment de revoir à la baisse les salaires des agents CNSS pour pallier un temps soit peu la crise financière actuelle. Une décision incomprise par les agents. Nous avons proposé un ensemble de solutions à la tutelle pour sortir de la crise. Et pour sortir de la crise, il fallait qu'il y ait un cadre du dialogue social pour qu'ensemble nous débattions de toutes les solutions que nous pouvons entreprendre pour éviter qu'on ne baisse les salaires ou qu'on ne licencie les agents. Au titre de ces solutions, il y a notamment un ensemble de détournements, un ensemble de choses qui ont été faites ici à SNSS qui ne nous sont pas imputables. On est d'accord Oui Donc Autant que nous sommes, nous avons le potentiel. C'est nous qui travaillons à la CDC. C'est nous qui savons ce qui rentre. C'est nous qui savons ce qui sort. Donc aujourd'hui, on est devant vous pour vous demander, est-ce qu'on accepte ce que le ministre a dit ou on refuse et on continue à le L'ensemble du territoire est un courant de ce qui se passe ici. Et tu bon L'ensemble du territoire sur tous les sites de la CNSS font le même exercice que nous ici aujourd'hui. Il est question pour tous les agents de la CNSS de se prononcer sur ce que nous allons apporter comme réponse à la vision du ministre. Je vous demande à chacun ici qui, est, qui sont pour que nous acceptions ce que le ministre a dit. En effet, ces agents qui ne comprennent toujours pas la démarche de la tutelle proposent entre autres des solutions idoines. Nous voulons envoyer un message particulier à nos grands frères, à nos papas à nos aînés qui sont aujourd'hui à la retraite. Nous sommes dans un système par répartition intergénérationnelle. Ça voudrait dire ceci, que nous qui travaillons actuellement, nous finançons la retraite de ceux qui sont déjà partis à la retraite. Bien. comment est-ce qu'on peut être ces gens-là avons nous exploiter toutes les solutions avant d'arriver à la baisse des salaires La baisse des salaires est une seule raccourci pour des gestionnaires paresseux Un gestionnaire sérieux commence par analyser toutes les situations qui permettent d'évaluer l'ensemble des charges pour déterminer quelles sont les charges qui peuvent la CNSS. N'est-ce pas Et je dis la dernière fois aussi que l'ancien président, quand il est arrivé ici, il aurait dû faire une analyse des charges et des profits parce que nous ne faisons pas une activité qui produit de la ressource. Nous faisons du service public dans une activité privée. Les manifestants s'insurgent contre le fonctionnement de l'administration provisoire. Notre contrat, nous l'avons signé avec un DG. Bien, l'administration provisoire n'est pas légale. L'administration provisoire n'est pas légale parce qu'elle n'est pas autorisée à modifier les dispositions contractuelles. À, à partir de maintenant, il n'est plus question que nous nous fassions diriger par de des gens qui ne sont pas de la CNSS, qui n'ont pas de contrat ici, qui ne sont pas liés à la CNSS par un contrat. Donc, ils n'ont aucun sentiment pour nous. Ils vont nous liquider sans intérêt Dieu parce qu'ils repartiront. Mais nous, on prendra notre retraite à la CNSS parce que nous sommes des contractuels de la CNSS. Bien. Chers camarades, chers amis, chers collègues, nous sommes à la croisée des chemins. Plus jamais, on ne doit nous manquer de respect. Plus jamais, on ne doit nous manquer de respect. Ces réformes seraient prises au sein de la Caisse nationale de sécurité sociale dans l'optique de relever cette entreprise dite malade dans tous ses compartiments, particulièrement sur le plan financier.